Pour ce qui est de l'analyse. L'équipe a été très occupée pour les deux dernières élections donc la première chose dont je vais parler c'est les tableaux de bord hors connexion. Nous avons euh, les tableaux de bord qui ont été envoyés sur le téléphone l'année passée. Donc, euh, ce que vous êtes capable de faire maintenant, c'est de pouvoir télécharger ce tableau sur votre téléphone ou dans votre navigateur et vous pouvez l'utiliser hors connexion. Donc, c'est ce dont il est question. Quand vous partez dans une clinique où il n'y a pas de, connexion, vous avez, vous avez pas de connexion, vous avez votre donnée avec vous, vous pouvez partir avec vos données. Donc, hors connexion, il y a deux fonctionnalités qui n'existent pas, c'est euh, l'interprétation et les filtres. Donc, voilà, on va essayer de jeter un coup d'œil à ça. Apparemment, ce que je vois, ce n'est pas disponible chez vous aussi. On a quelques défis techniques, s'il vous plaît. Ça devrait être là. Bon, voilà. Maintenant, je regarde, on regarde mon téléphone. Voici le tableau de bord. Je vais faire cliquer sur Rendre disponible en connexion. Et vous pouvez voir qu'il y a une icône derrière, à côté. Qui montre que c'était sauvegardé. Maintenant, je suis déconnecté. Vous voyez bien que ça montre en haut que je suis déconnecté. Je pars maintenant sur un autre tableau de bord. Je peux pas voir, mais quand je pars sur les soins hein, prénatales, on voit que c'est disponible. Maintenant, on avance. Une autre fonctionnalité, c'est le partage en masse des tableaux de bord. On peut maintenant euh, partager un tableau de bord et les gens peuvent le voir sur le plan national et dans, au niveau des districts. Donc, ils peuvent voir les éléments de données, les indicateurs qui sont là, euh, les tableaux qui montrent les indicateurs et aussi les tableaux de bord. C'est très difficile de gérer. Donc, ce que nous avons fait, c'est le partage euh, en multiple où vous cliquez une fois et vous les envoyez directement à tous les niveaux pour qu'on puisse visionner euh, visualiser le tableau de bord, les indicateurs, les éléments, dans un, en un seul clic. Ça fait que tout le monde qui doit voir le tableau de bord il peut y avoir accès facilement. L'autre fonctionnalité, c'est la présentation par défaut du tableau de bord. Ça vous montre comment est-ce qu'on peut mettre en place le tableau de bord. Maintenant, on nous dit qu'il y a beaucoup trop de flexibilité. Donc, ça fait que euh, le tableau de bord n'est pas très attractif. Or, nous devons le rendre attractif. Donc, maintenant, il y a une fonctionnalité pour la forme du tableau de bord qui rend cela plus euh, beau et attrayant. La première chose à faire maintenant, on essaie de faire mettre en place un tableau de bord très rapidement. Vous voyez que c'est un peu différent de ce qu'on voit avant. Ici, on a la présentation. On peut cliquer pour dire que bah, voilà, euh, voilà ce qu'il y a par défaut en haut. Je viens de cliquer en bas pour dire que j'ai besoin de quatre colonnes. Maintenant, je vais essayer d'insérer euh, les quatre premiers éléments que je vois ici. Vous voyez que ça s'ajoute. Je peux l'ajouter au début euh, du tableau de bord. On va donner un titre. Donc je vais aller euh, cliquer sur le partage ou share. Donc je vais essayer de partager cela avec les groupes. Je prend euh, le système administrateur, maintenant l'accès. Maintenant, je vais essayer de cliquer sur appliquer euh, le partage en masse. Vous voyez que ça montre qu'il y a cinq éléments où on doit euh, ajouter d'autres éléments avant de partager celui là plusieurs. Maintenant, je vais juste cliquer sur appliquer. Mais ici, par exemple, on voit que rien n'a été mis à jour parce que les éléments qui étaient là étaient déjà publics, mais normalement, ça va partager le tableau de bord à tout le monde directement et en simultané. Donc, voilà. Mais il y a des fonctionnalités additionnelles. Je ne vais pas pouvoir faire la démonstration encore, mais nous avons des indicateurs il y a les indicateurs qui parlent de pourcentage, euh, que ce soit sur 10 000 sur 100 000, etc. Que ce soit une valeur unique ou une valeur multiple, on voit le type d'indicateur, le pourcentage, etc. Maintenant, pour ce qui est euh, des unités d'organisation, si vous avez des colonnes en bas, vous essayez de voir euh, cela et vous serez capable de cliquer et de descendre pour voir comment est-ce que ça se présente. Vous voyez les performances des districts. Vous voyez qu'un district n'a pas une bonne performance. Vous cliquez, vous allez en bas et puis vous voyez les établissements de santé qui sont concernés. Donc, ça fait que le, la charge de travail est plus facile à gérer parce que vous allez directement dans les domaines ou les secteurs où vous voulez intervenir. Maintenant, pour ce qui est des tableaux croisés dynamiques, on a ajouté les dix dernières années. Si vous avez besoin de cela, vous cliquez là-dessus. Nous savons que ce n'est pas très évident. Donc, on a essayé de tout simplifier pour que vous puissiez euh, l'utiliser. Finalement, nous avons aussi les légendes sur les tableaux de bord. Maintenant, si vous avez... Euh, des graphiques, que ce soit des jauges, les tableaux croisés dynamiques où vous voulez appliquer les légendes, vous pouvez euh, faire choisir, euh, faire, euh, cliquer sur les légendes et ce serait disponible pour tout le monde. Maintenant, pour ce qui est carte, ça a commencé il y a plusieurs années, mais maintenant, nous allons essayer de nous... Focaliser sur les populations, la distribution des vaccins et les campagnes de vaccination. Nous avons essayé d'ajouter plusieurs dénominateurs à la carte. Donc, ce avec, avec lesquels nous travaillons maintenant, c'est les établissements de santé. C'est un point, mais aussi, c'est une forme. La forme représente tout le monde qui arrive là-bas et le point, c'est là où se trouve euh, l'établissement de santé. Maintenant, on utilise des outils euh, venant de GRID et CrossCut que nous voyons sur l'Union 2. On peut utiliser maintenant euh, leurs euh, propriétés euh, dans dhs 2 plus tard. Mais pour le moment, ce n'est pas encore disponible, mais CrossCut a mis en place euh, une application pour dhs 2 où c'est très simple de pouvoir intégrer euh, leur affichage dans dhis Maintenant, euh, cette application sera aussi euh, présentée lors de la compétition des applications le jeudi. Donc, maintenant, il y a la couche euh, de déconstruction euh, de Google. Nous savons que Google a beaucoup évolué en la matière. Ça montre les images satellites. Et donc, nous avons maintenant un accès public pour les différentes couches. Et nous essayons d'étendre des HS2 pour que cela soit intégré dans nos cartes. Donc, euh, c'est environ 516 millions de constructions en Afrique qui sont disponibles. Donc, je vais partir dans l'application de, de cartes. Vous voyez il y a plusieurs couches ici qui n'y avait pas dans le passé. Dans 2.36, on avait la couche pour la population, la population par âge, etc. Mais maintenant, on a ajouté d'autres. Maintenant, je vais cliquer sur euh, les, les garçons de moins de 5 ans. Et vous euh, vous demandez d'où est-ce que cela vient. Ça vient de des projections des de deux euh, organisations dont je viens de vous parler. Maintenant, je vais cliquer sur Beau. Euh, je ne veux pas pour tout le pays. Je clique sur euh, établissement sanitaire. Maintenant, on dit de cliquer sur euh, la géométrie associée pour l'utilisation dont je choisis catchment area. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur autant que possible. Mais voici l'exemple qui est le plus demandé. Donc, je vais voir ce que euh, les autres font. Donc, je vais cliquer pour voir les différentes couches. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est la démo. Euh, donc, ici, vous voyez les formes. Je clique et là, maintenant, ça donne euh, la projection, euh, de l'estimation de la population pour euh, les années euh, l'année 2020 et pour les propriétés sur lesquelles j'ai cliqué. Ça parle des fois même de la condition des routes et il y a différents modèles et différentes approches qui sont dans le système, mais je vais dire que c'est très bon et c'est très complémentaire pour nos fonctionnalités. Maintenant, je vais montrer les empreintes. Maintenant, c'est la même chose. Je vais cliquer encore sur Facility qui est l'établissement sanitaire. Je clique sur Go. Euh, ensuite, je continue. Je vais cliquer la population. Maintenant, non seulement on peut voir là où les gens habitent. Mais ça permet d'avoir un affichage un peu plus clair. Ici, on voit clairement que c'est une campagne. Donc, je jure que c'est très utile pour tout le monde. Maintenant, il y a des améliorations pour la machine de, calculation des, de calcul d'indicateurs. Euh, souvent ce n'est pas très intéressant, c'est ennuyeux d'en parler, mais bon, les gens comme moi, euh, on aimerait bien euh, rappeler qu'on a beaucoup amélioré euh, le calcul des indicateurs dans DHS2. Je vais vous parler de quelques-uns. Le premier que nous avons, c'est que nous, nous avons euh, un changement des types d'agrégation euh, pour les indicateurs. Ici, ça inclut euh, les types d'agrégation par défaut. Et... Il faudrait décider si on veut que cela puisse compter. Donc, je peux dire de manière spécifique que je veux que cet élément soit pris en compte et non d'autres. J'espère que c'est bon. Maintenant, l'indicateur de sous-expression ici, ça permet de faire en sorte que des unités soient disponibles pour être compté. Supposons qu'on veut compter euh, le nombre de cas de paludisme. Donc, je peux dire que si euh, les cas de paludisme sont positifs, il faut que cela soit calculé sur 100. Donc, si euh, on a un chiffre qui est 1, donc on a les 1 là et ainsi de suite. Donc, l'indicateur nous fait le calcul très rapidement. Maintenant, le dernier point à mentionner. C'est l'indicateur de la date minimale et la date maximale. Donc, on sait que tout le monde a l'habitude de changer le temps. Et dans les directives de l'OMS, il y a aussi ce changement qu'on peut voir. Donc, si vous voulez que plusieurs indicateurs de définition puissent euh, être utilisés, il faut bien euh, prendre cela en compte parce que cette fonctionnalité, ça vous aide à pouvoir spécifier euh, la période où vous voulez utiliser euh, cette donnée-là. Donc, euh, pour cette autre période, je vais utiliser cette définition de l'indicateur. Donc, ça donne une seule ligne au lieu d'avoir plusieurs lignes pour les indicateurs des pays. Donc, euh, voilà un peu ce dont il est question. Maintenant, euh, la dernière diapo, c'est l'application de, de liste euh, qui concerne les, les listes, on essaie de travailler là-dessus depuis des années. et On, était, euh, on essaie d'améliorer euh, euh, la, la liste dans DHIS 2. Maintenant, nous avons une nouvelle liste. Nous avons une expérience nouvelle qui a été améliorée et de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, je vais essayer de parler de nouvelles fonctionnalités. Ce dont on parle, pour moment, il y a la visualisation des événements répétés. Donc, si vous avez des événements qui se répètent encore et encore, vous pouvez voir les données qui viennent de ces événements. Également, vous pouvez avoir des dimensions temporelles spécifiques au tracker. Donc, vous pouvez voir la date d'enregistrement. Bientôt, on aura les dates de programmation et, et, et autres dates. Ensuite, maintenant, on a une autre colonne qui a à voir avec la création des nouvelles euh, mises à jour. Donc, euh, je vais essayer de faire une petite démonstration directement. Non, ah, pardon, il y a une chose que j'ai oublié, c'est que cette application euh, sera, est relâchée à 2.38.2. Ce sera l'année prochaine que l'on l'aura. Donc, vous pouvez des, télécharger cela, mais l'application même qui prend cela en code, euh, ce qui sera disponible le mois prochain. Donc, euh, j'aimerais bien le rappeler. Donc, maintenant, nous avons la liste. La première chose, c'est qu'on peut avoir les événements ou les inscriptions. Donc, euh, à vous de choisir, je choisis les inscriptions. Donc, nous avons la liste de lignes qui est là pour ce qui est des, des inscriptions qui montrent les entités et les données euh, au travers des programmes. Donc, c'est très important d'en parler ici. Quelqu'un qui a choisi maintenant les inscriptions, je vais choisir un programme, je choisis Kovac ensuite, je vais cliquer sur... Euh, les attributs de programme, on voit ici Programme Attribute. Ensuite, je vais cliquer sur Given Name, le nom donné. Maintenant, quand je clique sur Ajouter une condition, euh, il est clair que la condition, c'est d'abord un filtre qui sera appliqué. Donc, maintenant, je clique et puis il y a un texte et des propositions qui sont là pour les types de conditions à ajouter. Je n'aimerais rien ajouter, donc je clique juste à ajouter une colonne. On ajoute juste une colonne, add colonne. Et donc, ensuite, la date de connexion et la date de naissance, c'était à voir avec la date. Donc, la condition change à cause du type de valeur qu'on veut ajouter. Donc, j'ajoute une colonne encore. Et maintenant, les éléments de données pour la deuxième euh, démonstration. Nous allons partir sur les noms de vaccins. Nous avons ici euh, une option. ici. Nous avons toutes les options disponibles selon les conditions. Donc, euh, je les laisse. Je ne vais pas en choisir. Ça veut dire que tous seront disponibles. Maintenant, vous voyez que je viens de cliquer sur Événements répétés. Donc, c'est ce vaccin. Vous voyez que plusieurs personnes. Euh, prennent le vaccin. Donc, maintenant, on clique euh, sur Repetal euh, Event et on voit à chaque fois les dates où la personne a pris son vaccin. Maintenant, on clique sur les événements les plus récents et puis euh, le nombre de fois qu'on voudrait que ça puisse avoir lieu. Donc, on choisit les trois derniers événements, événements. je clique sur Ajouter la colonne. Maintenant, je clique sur euh, statut du programme. Maintenant, j'ai créé par et mise à jour par. Donc, ici, on ne peut pas les filtrer pour le moment. Si je sais que euh, vous en avez besoin, mais on là-dessus. Ce n'est pas encore disponible comme fonctionnalité dans la première version de l'application qui sera mise à votre disposition. Maintenant, il y a la le temps, donc la date d'enregistrement euh, et la date de la dernière mise à jour. Donc, on va ajouter les, les dates de programmation et les dates réelles de mise en œuvre. Donc, ici, je clique sur les mises à jour. Je Voici la liste des lignes. Voici l'ordre dans lequel j'ai ajouté ces éléments. Voici le même ordre. Et vous voyez ici que nous avons la dernière vaccination dans la colonne ici. Maintenant, la plus récente, moins 1, et puis la plus récente, moins 2. Donc, euh, maintenant, si vous voulez euh, avoir ces informations-là, voici comment on fait pour les avoir dans cette application. Et directement, on a euh, des retours, des feedbacks, et on va essayer d'implémenter cela dans les trois, cinq prochaines semaines. Donc, maintenant, je veux changer là où se trouve la date d'enregistrement qui vient juste après la date de naissance et voilà vous voyez que l'ordre a changé et supposons que je prends le coval euh, j'amène de ce côté je clique sur astrazeneca donc, maintenant, je ne vois plus les vaccins. Je l'ai mis dans les filtres, mais je vois les gens qui ont reçu AstraZeneca euh, ces derniers temps. Donc, je vous encourage à aller vous amuser avec cette application. C'est nouveau. Donnez-nous votre feedback ou votre retour d'information là-dessus. Je crois que euh, c'est tout. Donc, merci beaucoup.